Hey les amis, je vais vous présenter tous mes jeux Pokémon, c'est parti Donc pour commencer, on va commencer par les plus anciens. Donc là, j'ai une version Jap sur Nintendo 64 de Pokémon Stadium. Là, donc j'ai aussi la version française Sauf que je ne l'ai pas avec moi Par contre j'ai le 2 Le 1 je sais pas où il est Il doit être quelque part chez ma mère dans, dans son grenier Il faudrait que je le retrouve Parce que j'ai passé plus de temps Sur le 1 que sur le 2 Le 2 aussi je l'ai eu plus tard Alors ça c'est bon Et j'ai aussi celui là J'ai aussi passé beaucoup de temps sur ce jeu là Donc euh, bien sûr euh, j'aurais préféré avoir euh, les jeux en boîte complet et tout parce que bah c'est Pokémon quoi donc euh, pour un fan c'est mieux Mais bon J'ai pas trouvé après ça coûte cher et tout ceux là je les ai depuis longtemps quand je les ai eu envie de grenier. quoi Alors maintenant on va passer au Game Boy Donc j'ai Pokémon argent sur Game Boy Color J'ai Pokémon Verfeuille sur Game Boy Advance. Comme ça, c'est la seule boîte complète que j'ai. D'ailleurs, la cartouche de Verfeuille, est se balade juste là. Ensuite, j'ai ce Pokémon-là, Puzzle Challenge. C'est pareil, j'ai beaucoup joué. Beaucoup de souvenirs. Un très bon jeu, je trouve. J'adore l'ai déjà fini je suis allé jusqu'au bout et j'ai pokémon cristal une très belle cartouche donc le pokémon bah le pokémon argent que je vous ai montré tout à l'heure bah, la cartouche était juste là j'ai pas mis les cartouches dedans j'ai pokémon rouge Pokémon bleu. Donc j'ai aussi le Pokémon jaune mais euh, c'est pareil, il doit être dans le grenier chez ma mère, je l'ai pas retrouvé. Et j'ai ce jeu là. Bon par contre euh, ce jeu là j'ai jamais vraiment été très fan, j'accroche pas. Après je sais pas trop jouer, enfin euh, je sais même pas du tout jouer aux cartes Pokémon. Donc euh, <rire> voilà. Donc, en fait c'est un jeu de cartes euh, Pokémon sur le Game Boy. Hein, les cartes je les collectionne mais euh, j'y joue pas quoi. Et encore je les collectionne, je dis ça mais j'essaye de pas mettre trop cher dedans parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, je pas les moyens. Donc passons maintenant sur la console que je ne vous ai pas encore présentée. La Game Advance Pokémon, très belle. Et dedans j'ai un jeu. Donc elle est rétro éclairée là j'ai pokémon Emerald dedans maintenant sur gamecube j'ai pokémon chanel donc j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu là aussi il est sympa mais bon euh, maintenant j'ai grandi un petit peu et donc du coup il m'intéresse un peu moins qu'à l'époque mais j'adorais les dessins animés là, sur les frères Pichu et tout ça j'adorais tout ça voilà avec la télé là des bons souvenirs J'ai ensuite, alors je vais vous montrer ça dans l'ordre. Pokémon Colosseum sur Gamecube. J'ai pas réussi à finir le jeu parce que je suis bloqué. Faudrait enfin, que je regarde euh, euh, des solutions sur Youtube ou des trucs comme ça. Voilà. Et j'ai le 2 qui est Pokémon XD Le Souffle des Ténèbres sur Gamecube. Alors lui je m'en sou... souviens très bien, je l'avais acheté dans un vide grenier, enfin c'était ma mère qui me l'avait acheté à l'époque. Et euh, 50 euros de jeu. Voilà. Donc euh, bah, il... il coûte toujours autant d'ailleurs. Hein. Très bon jeu, c'est un... un de mes jeux préférés euh, sur GameCube d'ailleurs. Euh, même de Pokémon tout d'ailleurs. Tac, c'est le bazar sur ma table. donc j'ai pokémon version noire 2 donc j'ai aussi le 1. donc euh, ils sont tous complets hein. Voilà, Notice, cartouches, tout est là j'ai pokémon version platine parce que là je tiens le téléphone en même temps parce que euh, mon pied il est pas terrible je peux pas vous faire voir l'intérieur mais bon voilà je vous dis ils sont complets, il n'y a pas de souci là dessus Pokémon version Perle sur DS. J'ai Pokémon version Diamant sur DS. J'ai Pokémon version Earth Gold, une version Earth sur DS. Et aussi la version argent sur DS. Et je me suis toujours posé la question pourquoi ils n'ont pas sorti le Pokémon cristal sur DS du coup. Donc maintenant j'ai aussi des donjons mystères. Donc là celui-là c'est Explorateur du Ciel. C'est pas celui que je préfère. J'ai aussi un euh, explorateur du temps donc celui là je, je le préfère à l'autre déjà celui-là il est super et le mieux et le mieux bah c'est le tout premier hein. <rire> je trouve que c'est lui le meilleur en donjon mystère la version switch est encore mieux et j'ai aussi ce jeu là alors euh, j'ai aussi le clavier, la boîte, tout ça, je l'ai complet. Mais euh, là j'ai que le jeu avec moi parce que tout le reste euh, est chez ma mère dans le grenier. Voici l'arrière. J'ai Pokémon Ruby Omega. Pokémon Sapphire Alpha. Donc ceux-là franchement ils sont top. Un autre donjon mystère, méga donjon mystère sur 3DS. Donc c'est pareil, il fait pas partie de mes préférés, mais euh, bon il est sympa quand même. Pareil pour celui-là, donc Pokémon donjon mystère, les peurs de l'infini sur 3DS. j'ai Pokémon Art Academy donc je l'ai pas beaucoup joué hein, mais euh, je ne suis pas très dessin moi <rire> mais euh, il est sympa c'est pas que j'aime pas dessiner mais c'est que bon j'ai pas trop le temps pour ça et puis j'ai pas la patience surtout il me manque la patience j'ai pas la fibre artistique euh, dans le dessin donc voilà j'ai aussi Pokémon Detective Pikachu sur 3 DS donc je l'ai commencé mais euh, juste, juste commencé en fait Je suis pas allé euh, bien loin Donc il est sympa aussi J'avais vu le film euh, une fois en streaming J'ai Pokémon Y sur 3DS Et Pokémon X sur 3DS j'ai Pokémon Ultra Soleil sur 3DS je les ai pratiquement tous j'ai Pokémon Soleil sur 3DS, donc ça c'est le premier là je vous avais montré le deuxième juste avant je l'ai sorti avant et Pokémon Lune donc c'est pareil je vous avais montré le deuxième il me semble tout à l'heure pas montrer ça dans l'ordre alors ensuite j'ai un jeu pokémon sur wii poké park alors, par contre c'est la version select moi j'aurais préféré la version euh, classique quoi et euh, aussi il me manque le 2 le poké park 2 je ne possède pas faudrait que je le trouve un de ces quatre je suis pas envie de grenier ou un truc comme ça ça doit ça doit pas être très difficile à trouver quand même. Ce, ce poké park 2 <rire> peut-être en cache pourrait même le trouver en cache et pour finir, j'ai aussi Pokémon Snap. Alors New Snap. J'ai aussi le Pokémon Snap sur Nintendo 64, mais euh, vous voyez, je vous en ai présenté trois. Euh, il m'en reste chez ma mère. Donc du coup, voilà. Mais là, euh, là, voici l'arrière. J'ai commencé le jeu juste. J'ai aussi le donjon mystère que je vous ai montré sur DS tout à l'heure, le premier donjon mystère. Je l'ai euh, également euh, en démat sur la Switch j'ai regretté parce que du coup euh, bah, tout ce qui est Pokémon je préfère les avoir en, en boîte donc euh, du coup euh, j'ai regretté d'avoir pris en démat étant un collectionneur Pokémon donc euh, bon bah tant pis hein. mais sinon euh, maintenant euh, tout ce qui est Pokémon ça c'est sûr je les prendrai en boîte bon. j'ai aussi le Pokémon Pinball le tout premier mais c'est pareil il doit être dans le grenier, donc j'ai pas pu le remettre les mains dessus euh, par contre il me manque le Pokémon Pinball 2 sur Game Boy Advance, il me manque le Pokémon Bucks sur Gamecube et aussi les Pokémon Rumble sur DS. Je crois que c'est tout en fait, il m'en manque pas tant que ça. Voilà, j'espère que cette présentation de mes jeux Pokémon vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des likes, ça fait toujours plaisir, et des commentaires. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars